Comment j'ai lancé mes propres cours en ligne J'avais 25 ans, j'étais bloqué dans un job qui était incapable de donner ce que je voulais vraiment, la liberté. D'avoir la liberté financière, de faire un truc qui me passionne tous les jours. Alors, moi je voulais devenir écrivain avant, mais malheureusement mon rêve n'a jamais pu se réaliser. Alors, c'est pourquoi j'ai dû trouver un emploi de bureau, le temps de trouver quoi faire ma vie. Maintenant, vous ne me prenez pas, hein. travailler dans un bureau toute la journée, tous les jours, rentrer des informations dans un ordinateur, c'est loin, mais loin d'être le pire métier du monde. Je veux dire, si on remet les choses en perspective, j'étais vraiment chanceux d'avoir un job comme celui-là. Mais le manque de liberté que je ressentais chaque jour, depuis toutes les années qui passaient, ça a commencé à me rendre dingue. Chaque jour, on me disait quoi faire, avec qui je devais travailler, quand je pouvais aller déjeuner, combien de jours de repos je pouvais prendre. Et il y avait toujours quelqu'un qui décidait à ma place. Alors je rentrais à la maison le soir, toujours en rêvant de choses beaucoup plus excitantes. Voyager partout dans le monde, passer du temps avec ma famille, mes amis, aider les gens que j'ai envie d'aider, travailler avec les personnes avec qui j'ai envie de me sentir connecté et être plus bloqué par des questions financières. Alors après avoir supporté d'être coincé dans mon job pendant des années, j'en pouvais plus. Ça savais que je devais trouver un moyen de créer ma liberté de sortir de, dans la situation dans laquelle j'étais englué. Et la seule façon pour que ça arrive, c'était de trouver un moyen de subvenir à mes besoins sans dépendre d'une autre personne. Et c'est là que j'ai commencé mon aventure et que j'ai lancé mes propres programmes. Clairement, je peux vous le dire, hein, mais se lancer à son compte, c'est un chemin semé d'embûches. Pourquoi bah, Parce que dis, moi, personne ne m'avait aider à comprendre comment il fallait faire. J'ai cherché sur Google comment lancer ses propres formations, mais tout ce que je trouvais, c'était des blogs n'effleurant que la surface du sujet et qui n'apportaient aucune solution concrète au final. Alors après avoir acheté plein de formations pour comprendre comment on lance son activité de formation, comment on fait pour, pour se développer, alors j'ai fini par essayer. Tout ce qui est la communication, le site web, les cartes de visite, les soirées réseau, le coaching, le consulting, la publicité sur internet, le copywriting, enfin, tout ce que j'avais essayé m'a ramené au point de départ. Je peux vous dire qu'à la case départ, j'étais perdu et confus à essayer de comprendre mais au final, mais comment tout ça fonctionne, comment fonctionnent les choses correctement. Et c'est là que j'ai eu mon premier signe du destin. J'ai revu un vieil ami à moi qui s'appelle David. C'est toujours un très bon ami, hein, je vous rassure, il avait lui aussi peu de temps hein, après moi, au même moment que moi, en fait, décidé de lancer sa propre entreprise. Il proposait des services de conseils et d'accompagnement par le biais d'Internet. Alors, j'ai commencé à échanger avec lui sur son activité. Et, ok, ça va être ridicule de dire ça, mais je peux vous dire que j'ai failli pleurer suite à nos premiers échanges. Pourquoi bah Parce que j'avais pour la première fois de ma vie un plan clair, précis, pour lancer mes propres programmes en ligne et vivre de ça, en fait, d'obtenir des clients Alors banco. Ok, j'ai foncé, j'ai pris des vacances et je suis allé passer une semaine avec lui. Et dès le premier jour, je suis arrivé, je suis tombé amoureux de la méthode en fait. J'ai adoré parce que c'est une vraie entreprise qu'on crée. On va travailler avec des vraies personnes. Et j'ai aussi adoré parce qu'il y a une énorme demande de formation sur toute la France. Et Internet permet de travailler avec tout le monde là où vous, vous êtes. Alors voici un aperçu de cette méthode. C'est-à-dire, premier point, vous trouvez une niche. De personnes que vous, vous voulez aider. Deuxième étape, vous trouvez le sujet, l'expérience au fond de vous que vous voulez partager avec ces personnes. Et troisième étape, ben vous créez un plan de A à Z, chaque lettre, qu'est-ce qu'ils doivent faire, mettre en place pour obtenir le résultat qu'ils veulent obtenir à partir de ce que vous, vous savez. Alors je vous fais une avance rapide à aujourd'hui. Je fais de la formation en ligne depuis plus de cinq ans et j'ai compris que cette activité se résume à maîtriser ces trois choses simples. 1. La capacité à découvrir ce que vous avez à offrir et à partager. 2. La capacité à adapter votre expérience sous forme d'un plan d'action étape par étape. et 3. La capacité à communiquer aux gens comment votre plan d'action va pouvoir les aider. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer une masterclass vidéo en ligne dans laquelle je vais vous apprendre comment lancer votre propre activité de formation en ligne et ce qu'il faut faire pour démarrer sans avoir à faire les mêmes erreurs que moi j'ai dû avoir parce que je n'avais pas la connaissance et le savoir de ce que j'ai aujourd'hui. C'est parfait pour ceux qui veulent lancer leur propre activité de formation et qui veulent le faire dès aujourd'hui. Lorsque vous vous inscrivez gratuitement à cette masterclass en ligne, vous allez apprendre trois choses. 1. Comment trouver une niche de clients qui sont demandeurs de formation. Deux, comment créer une première formation qui sera impérissable et irrésistible pour ces gens-là. Et troisième point, vous allez apprendre comment lancer vous-même votre activité, même si vous êtes débutant et même si vous n'aimez pas prendre de risques. Alors, cliquez sur le lien sous cette vidéo avant que l'offre n'expire.